Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4. Nous étions entrés en guerre contre le Darkpour et CAFA juste après euh, la guerre qui nous a opposé à Bahamani, le dernier qui n'était pas dans la coa. Depuis, la coa a diminué à peu près uniquement la moitié des pays qui peuvent y être, qui y sont. Mais ben, c'est quand même effrayant. Des amis à l'étranger. La préférence de Mehmet IV pour la langue et la culture rutenne est considérée par beaucoup comme une simple excentricité. Mais cela nous a ouvert de nombreuses portes dans les pays rutenne. De fait, le padisha a tout fait ce qui était en son pouvoir pour se rapprocher de ses compatriotes. J'avais pas tellement envisagé de me faire copain avec euh, la Galice Volsny, qui est juste allée à Moldavie. Ça pourrait être un éventuel vassal, pour l'instant j'ai la Hongrie, et ça me plaît bien comme ça. Euh, la Moscovie, on va réclamer cette provinces, Cette provinces, le Bengale, euh, on va demander 7 provinces qui pas très grosse. Je pourrais aussi commencer à demander par là, celle-là par exemple, dont j'ai absolument besoin. D'ailleurs, le bagage je pourrais les réattaquer dès que l'occasion se présente. Donc, vous, j'estime que vous devez faire la paix, mais il y a une bataille en cours. Vous avez raison. Maintenant que votre armée a disparu, c'est un meilleur moment pour négocier la paix. Il y a une Corée, il est là. Peut-être qu'on peut passer. Non, on peut pas. Pas facilement passer. Soit ils ont une province là mais on dirait pas. Bon on pourra pas annexer le Darkfour du coup J'aurais peut-être dû si je vais faire beaucoup de corps de guerre sur Kafa et... et en profiter Bon Mince, Afghanistan a rejoint, je voulais les attaquer. Bon on attaquera la Transoxiane à la place Ma fenêtre, restez là. À vous euh, mettons un terme à la contrebande, c'est toujours plus utile. Tout, tout les, toutes les fois où j'ai regardé. Est parti, peut-être que leur état les motive. Paysans en colère. Oh, c'est loin. C'est pas grave, on a une armée qui ira là-bas. La capitale n'est pas encore tombée. Euh, Tolérance aura la seule vraie fois. J'ai pas besoin de puissance de missionnaire. 67. Qu'est-ce que je peux prendre bah, Tout. Ça les fâche, mais si je prends pas tout, c'est bon. Ah du coup, le Sahara occidental. J'avais pas attendu. C'est pas grave, en juillet ça va être rétabli. on va se redéployer côté Mamluk ou côté Yémen, je sais pas trop euh, arrêtons avec le Bengale et faisons des revendications sur le Yémen j'ai pas regardé si Kafa prenait beaucoup d'expansion agressive non ah, je crois que Delis s'est retiré Gujarat, Garwal ça sent la fin Le Bengale, les Mamelouks et Nogai, plus euh, la Moldavie et des micro pays. Bon, on va attaquer la Transoxiane en attendant. J'ai deux provinces à prendre. A par... priori, il pourrait appeler les membres de la Coa, mais je pense qu'en pratique, c'est pas possible si jamais je l'appelle pas en co J'espère ne pas me tromper. Pas de passage chez C'est hein. là, il a un drapeau marrant, je trouve. Alors il y a Nogai et il y a Hormuz. Envoyons une petite armée pour Hormuz. J'ai un grand nombre de bateaux, je pense que là on gagne un nombre de bateaux. Et on va leur envoyer deux petites armées. Super plus de trop de surexpansion. On va payer d'abord pour l'attaque militaire. Allez, aider là-bas si vous avez un général en fait. Fin du siège de Samarkand. Paul a annoncé que j'étais son rival. C'est un juste retour de, de rivalité. Notre fort, tout là-haut. Ils ont 28 000 hommes. C'est beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Nos gars, je vous ferais bien disparaître, même si ça coûte cher. 26%, c'est pas très énorme. J'ai de la populace, moi Ah, j'ai oublié d'aller les chercher. J'ai dû dévier l'armée qui était censé aller chercher, c'était un événement. On va aller s'occuper des troupes qui traînent. La colonie avance. Ah oui, du coup, j'ai de la culture turque tout là-haut. Ça va faire marrant sur la carte des cultures. Là, on gagne le siège. J'ai des particularistes hormousiens. Reparons-nous euh, de l'île. Et chassons les adversaires. On ne va pas tellement occuper leurs provinces, ça représente peu de scores de guerre. Enfin, pas tellement désoccuper nos provinces, ça représente peu de scores de guerre. A l'inverse, occuper leurs provinces rapporte beaucoup de scores de guerre. Moldavie a pris les manufactures. Alors, en état d'une province, c'est dur de ne pas arriver à prendre les manufactures d'un seul coup. Regardez, et j'ai attaqué euh, grosse armée, j'ai perdu. Pas grave. Alors, no guys, je sais que vous êtes gros, que vous voulez pas disparaître, enfin, vous êtes euh, pas sceptique, si vous voulez pas disparaître et tout, mais ce serait bien que vous disparaissiez. Changement de stratégie, on va amener la grosse armée là-bas. Je peux attaquer là Ah d'accord, je vois. Euh, mercantilisme. Là, ah, je peux faire l'institution. Je suis passé à plus de points. On a toujours un malus. Un bloc s'est retiré. Ça c'est une bonne nouvelle. Sindh et Bengale. ok. Et Moldavie. Et Nagor. Et Pologne n'est plus un rival valable. Ah c'est parce que j'ai pris l'institution, ça leur a fait peur. Ils ont réestimé ma puissance et ils se sont rendus compte que avec l'institution j'avais un poids bien trop fort pour eux. Nogai, j'ai 67% de score de guerre contre eux. Ormus, 27. Ça va progresser. Ça m'étonne que Nogai, j'ai peu. M'attaque, on, on est moins. Ça peut quand même passer. Ah, je pense qu'on a perdu. Ah, quoique, oh, sur la fin, notre armée a tenu, mais pas à la leur. Oula. non, c'est trop, trop, trop dommage. Dommage, on avait bien bien tenu. Euh, C'est pas grave, j'ai une grosse armée qui saura faire le boulot. Ils sont démotivés. pas de combien ça avance les colonies 60 c'est pas très gros mais en même temps c'est bien pour des premières colonies euh, en début de partie c'est beaucoup moins beaucoup moins ça avance beaucoup moins vite voilà tu eu notre euh, objectif de décourager nos pour qui se rendent Il est, non, il est long ce nom de siège Qu'est-ce que ça avance par ici Oh ça a avancé Faut que j'avance mes troupes aussi Je crois que la dernière armée de Nogai est disparue Pas, la, pas tout à fait la dernière, il reste 1000 hommes Si on carbadier, on peut essayer d'en rattraper un bout. On va être bloqué à Sirvan. Ouais, j'attrape en montagne, c'est pas top. On a tellement plus. se replie juste à côté mauvais, ch mauvais choix Hormuz va arrêter la guerre cette province là hop tu la donnes au bleu Daoissir et de ce côté là on va faire un peu pareil voici sauf peut-être celle là intéressant stratégiquement parlant or moi je n'ai pas très motivé à faire la paix alors que j'ai tout Ah, je peux pas demander grand chose c'est une paix c'est pas grave on va demander ça on a cette province là et du coup j'ai fini une mission d'accord lance la construction de 5 galiotes. Et de 5. Soit 5 galiotes, soit 5 frégates. Pour 0% du coût. Hmm, on peut savoir où elles sont ou... Peut-être sur la province elle-même. Ça m'étonnerait. On ne doit pas pouvoir. J'ai des provinces fétichistes. En effet. <rire> C'est marrant. Ça fait de la diversité. Ça va être le moment de faire la paix avec Nogai aussi. Probablement avec tout le monde d'ailleurs. Je prendrais bien les deux provinces-là à la Transoxiane aussi. J'en ai revendiqué une sur les deux. J'ai revendiqué celle-là aussi. Afghanistan s'est retiré. Plus de casus en sur Hormuz, c'est pas grave. d'existence 38% je prends un 60 je pense 60% sur la transoxyène 42 ah, ça va très très vite je peux prendre 60... 59 c'est peut-être mieux peu importe après tout Prenons ça. Euh, et c'est très bien. Ou alors je me prends un chemin par là. Et une province plus grosse en échange. Ah celle-là elle est assez grosse quand même. Elle fait 10 c'est vrai. 59. Ou alors 60.7. On va prendre ça. Voilà. 99% C'est, je trouve, l'idéal Alors, qu'est-ce qu'il y a en Chine Je vais finir par arriver en Chine, moi Ce serait bien pour terminer Les trucs de soi J'ai fait beaucoup euh, Depuis 1600, je trouve Donc ça me donne euh, Confiance pour arriver jusqu'au bout euh, peut-être que si jamais j'arrive par le nord euh, que je prends des provinces à Uirat et à Jin ça des grandes provinces désertiques après je touche Liang euh, j'attaque Liang, Ming et tout et tout euh, Delhi gagne sa guerre Via Nagar à attaquer. on va faire un, un réseau d'espionnage sur eux aussi je sais plus en quelle année on a le super casus belli qui permet de impérialisme qui permet d'attaquer et de prendre n'importe quelle province pour 75% du coup comme si elle était revendiquée mais j'ai un peu hâte d'y arriver euh, mes troupes sont placées côté Mamluk on va pas tarder voilà on se bat pour euh, Faoum Clemsen, Hormuz et Brunei. J'aurais peut-être dû mettre Hormuz en co -bligérant. Ils sont alliés au, au Yémen aussi, c'est pas, pas forcément le meilleur choix. Du coup, euh, laissons une deuxième moitié d'armée pour là. Et allons de ce côté-là. écraser une petite flotte il bah, le reste deux provinces de ce côté là ça explique sûrement la petite flotte il me faut beaucoup de points et je peux pas monter plus facilement alors même Luke a quand même peut-être beaucoup de soldats Est-ce qu'après on s'attaque à la Moscovie Est-ce que j'ai fini ma trêve bientôt Elle est finie. Ouais, après on s'en prend à la Moscovie. On va rassembler ces troupes-là côté Moscovite. Bon, j'ai aussi des provinces à prendre par là, mais c'est plus anecdot anecdotique. transports mais ça fait le, le boulot quand même pour euh, siéger facilement euh, j'ai de l'emsen dans la guerre donc on va plutôt aller les sortir comme toujours en fait à part de niveau 3 leur capitale est là ça les démotivera sûrement plus Vous imaginez pas que vous pouvez m'échapper. Wow, si c'était facile. La Moscovie a rejoint la quoi. Peur qu'elle se reforme du coup. Ce qui est embêtant c'est qu'il faut que je gagne les points suffisamment vite. pour... Euh, revendiquer les provinces j'ai plus personne en Europe plus personne ne peut se mettre dans en Europe le Yémen est très très loin, d'enfoncer dedans non, je devais prendre ça moi Ah bah voilà, il y dans la quoi. Donc on va peut-être s'attaquer à celui qui sera pas dans la quoi. Oh, le gin a grossi, grossi en direct sous mes yeux vu les sous que je me fais je peux sans souci faire une troisième colonie fin du siège de Kera euh une armée de plus pour euh, par là non c'est toujours, toujours pas super intéressant euh, 24 galères 29 voyons ce qu'il en est Petite armée que je n'attendais pas. Euh, on va se replier même si on avait l'avantage du moral. Je préfère limiter les pertes. Une petite armée grosse en fait. Siège de taboule. Encore un siège qui tombe. Ça n'en finit plus. Oh bah, je me suis fait écraser ma petite armée de ce côté-là. Ouais, que j'attende le 67 août avant de réclamer plein de provinces et j'attendrai probablement en juin avant de réclamer des provinces à Hormuz juin 66 Alors Tlemcen, ils, ils sont à 49, euh, je vous propose de me céder de l'argent, ce serait bien que vous oubliez les mêmes looks, définitivement, je suis pas sûr qu'ils le feront. Mais bon on peut toujours rêver. Euh, Brunei représente toujours un pourcentage important du score de guerre, ça m'embête mais c'est comme ça. armées d'hormuz assez hormuz ah, c'est pas brunei j'ai beaucoup de points militaires Ah bah ben voilà mes bateaux. Ils ont tous été mis là, d'accord. Euh, Forçons-les à les payer. Allons-y. Or, oh, bon, vous avez pris 99% de score de guerre. Et si on vous faisait disparaître, ce serait bien, non 27%. Je pense qu'il faut que je les prenne pour moi. Si je donne à mon vassal, ça va pas le faire. On peut essayer, on va voir. Non, c'est bon, ils disparaissent aussi. Ça me fait zéro en plus. C'est vrai que j'avais pas pensé. Quand je donne des territoires au Dawasir, euh, ça me coûte pas de surexpansion. Enfin, on risque d'avoir des rebelles mais bon ils ont même des territoires qui devraient pas être rebelles opposant dans les maisons de café la suite de guerre sur expansion obscurantisme ils ont pas mal de mauvais mal malus je sais pas si y a des bons malus mais eux, ils en ont des mauvais Mahara, il reste juste une province. C'est courant que Mahara se retrouve coincé sur l'île après avoir perdu toutes ses terres. Parce que personne ne veut de cette petite île. <rire> c'est bête, mais c'est vrai. 63. Donc j'aimerais avoir... Ça, 73, ça ferait. Et il refuse on va être obligé d'agrandir la durée de la guerre. Juste pour cette raison. Sia qui peut rejoindre. Et Brunet aussi. C'est mystérieux pour moi. Raison pour laquelle ils peuvent rejoindre. que ça fasse suffisamment ça on va y une deuxième armée juste ce petit bout là euh, ça je crois que c'était une cible facile ah, maintenant qu'ils sont allés au Bengal plus trop hein. et lui c'est devenu un vassal euh... On va pas faire beaucoup de revendications sur l'Imen pour l'instant Par contre on va faire plus sur l'Afghanistan J'ai encore pas mal à prendre sur eux Ah mais je voulais faire la Moscovie en suivant ah, D'ailleurs j'ai probablement pas besoin de de monde que ça dans la moscovie enfin juste quitte la coa peut-être que si je finis la, la, la, la guerre et euh, quitteront on peut miser sur ça en tout cas j'ai plein plein plein de sous faut que je fasse des universités on va en faire euh, dans les provinces très très grosses par ici euh, pour la prochaine institution Là, là, niveau de développement, là, là, Alors on va faire Athènes aussi, ici, ici, puis on va s'arrêter là, et après on va faire des bâtiments qui rapportent des sous, ça ça rapporte pas tant que ça. Bon, on a un peu mieux, ça c'est pas c'est pas bien Le rapport euh, sous-gagné L'efficacité euh, Ah j'ai surtout des bâtiments commerciaux à faire euh, Après, encore quelques-uns de très rentables Oula Fin de la trêve avec la France et tous ses alliés Et Gênes Je pourrais m'attaquer à l'Autriche aussi c'est un coin où j'ai pas trop Moyennement enfin, J'ai quand même un peu trop Alors Est-ce qu'on sacrifie toute notre tradition navale Pour de la tradition terrestre Ah je pense que oui hein. euh, Elle est où là, là Et en plus elle va évoluer en positif La tradition terrestre elle diminue Mais Tradition terrestre c'est ce qui fait que j'ai des bons généraux C'est plus important que des bons amiraux Pour moi je fais pas d'amiraux J'ai peu de bateaux J'ai peut-être des trucs dans le Ça Samarkand j'ai eu des nouvelles provinces Astrakhan J'ai eu des nouvelles provinces aussi Ah oui j'ai pris la dernière de Nogai. Golf d'Aden, j'ai pas encore de province. Hormuz, je crois que j'ai récupéré la petite province d'Hormuz, justement. Ça c'était fait il y a longtemps. Et ça j'aurai bientôt des nouvelles provinces. Euh, qu'est-ce que c'est la sur, Qu'est-ce que ça donne la surexpansion? On attend le dé décembre. Oh, le truc c'est qu'il faut que j'attende. J'ai 25 et 11 là. Autre idée. Au lieu de prendre 73% de surexpansion, expansion, 25 et 11, ça me fait 20, euh, 36, 37 on va dire, donc j'ai le droit à 63. Il me faut quand même toutes les provinces égyptiennes, dans, donc on va attendre plus longtemps. Il ah, y en a un qui est débarqué. Bengale, un gros pays, et il a pris à la province. Non, je veux encore sur des moi. Gujarat, pas d'alli très fort, garanti par le Bengale. Bon, bah, le principe c'est si si tu garantis un type, euh, tu risques de faire euh, attaquer à sa place, hein, mais bon. Ils ont du mal à comprendre, les euh, IA visiblement. Astrakhan, ça part forcément. Non, euh, Kazan, ça part forcément loin de moi. C'est triste. Euh, Golf d'Aden. Je peux peut-être transférer vers Hormuz. Je sais pas ce qui est mieux entre Hormuz et Alexandrie. Alexandrie, j'ai que 68%. Hormuz, il y a beaucoup qui passent par Bassora et tout. Avec le jeu je constate que c'est plus intéressant de faire ça aussi. Mince, j'ai déjà envoyé sur le Bengale alors qu'il faut que je fasse la paix un jour ou l'autre. Mince, je rejoignent. La Moscovie est dedans, ouais. Ça m'arrange pas. Qu'est-ce que je peux attaquer L'Afghanistan. J'ai peur que jamais faire de paix me colle un gros malus un jour ou l'autre. Bon, il pourrait céder ça quand même. Je demande pas la mer à boire. En fait, je vais pouvoir demander une fois que ça c'est fini. On va repositionner le truc pour l'Afghanistan du coup. Ah non, eux... Ils étaient en mission rebelle J'ai revendiqué la province qu'il me fallait. Je peux pas demander un seul truc d'argent. J'ai fini ma mission qui consistait à conquérir l'Egypte. Tout bien, j'ai fini l'arbre des missions tout le bas. Alors, moins d'évolution. Enfin plus d'évolution mensuelle L'évolution mensuelle de l'autonomie diminue plus vite. Euh, il nous manque.. Euh, on peut prendre Rhodes, cette région là et la tripolitaine donc je peux faire des revendications sur ces territoires là voilà on légitime tout on est à 99 faudra attendre 68 mai 68 pour faire la paix ça va aller très vite c'est vrai parce qu'ils sont de la même la même euh, du même groupe culturel que moi Et en Egypte, on va ajouter ces nouveaux points. Si la compagnie euh, égyptienne n'était pas encore euh... Inde orientale, c'est à côté. Des camps, Inde septentrionale. Egypte, ah non, ça fait longtemps que je l'ai. 83% j'avais. effondrement de l'autriche ils ont cédé aux exigences des rebelles France m'impose l'embargo contron je me fiche complètement qu'ils apprécient l afghanistan occupe parce que je ne suis pas sur place. J'ai de quoi attaquer le Bengal aussi. Il euh, y a peut-être une trêve en fait entre nous. Non, il n'y a plus. Depuis longtemps, c'est Bahamani avec qui j'ai une trêve. Katsina et Malaka. Vous êtes si loin. Comment c'est possible que vous ayez trop d'expansion agressive Katina, je les vois même pas. Ils sont peut-être tout petits. Euh, Siak, on va améliorer leur nos relations avec eux. Si c'est trop On peut les faire sortir. Bengal, Yao, Tombouctou. Mince, j'ai aussi chopé des gens de ce côté-là du monde. Même le Mali pourrait rejoindre. Ça m'arrangerait qu'il ne fasse pas. On est sûr de rien. Je commence à avoir un peu peur de la quoi. Il y a vraiment du monde de partout dans le monde. Mali a rejoint. Nup Et Kanenbonu pourraient pourrait rejoindre. Alors que... Pff, je suis quand même super loin d'eux, mais... Et Kafa 0, ça c'est ah, 10 mai. Macarèche, Tlemcen pourrait rejoindre toute l'Afrique euh, au-dessus de, la, de la grande forêt ici, sauf Kafa et peut-être des gens là. Kanembonu. des provinces un peu autonomes encore on les développera plus tard bon bah ça lui aussi il est très très bas par rapport à moi j'ai l'impression que c'est le jeu qui me dit que j'abuse dans les conquêtes là peut-être nope. Pe que je serai obligé que les états trop loin quittent Refusé, le Yémen attaque le Mamelouk, dans la reconquête probablement, dans la deuxième reconquête Yémenide de Sada, ils ont échoué une fois, ils recommencent, que cette fois-ci ils s'en ils vont euh, au fût, est-ce qu'on peut les attraper à temps, pas sûr, on les a pas eu à temps, c'est pas grave. Je suis en guerre contre l'Avganistan, il faut que je place mes troupes quand même. Oh, C'est ma paisible colonie. Heureusement, il y a de l'attrition et du coup, <rire> ils ont pas pu prendre la province. C'est un avantage des provinces glacées euh, de Sibérie. Non, à Durand, vous ne passez pas. Je sais pas vraiment pourquoi tu veux passer. Je suis quand même... Très loin. C'est un vassal du Yémen. Et court non plus. Je sais pas combien d'hommes ils représentent euh, Mali, Tombouctou. J'espère que l'Espagne a beaucoup de colonies et que ça me rapporte beaucoup beaucoup de soldats qui me défendraient. Eux ils ont aussi un gros gros paquet euh, en militaire. Bengale, oh il a vraiment beaucoup le Bengale Il est contre moi je crois Espagne et Bohème, ils ont 100 000 Le Bengale il a beaucoup beaucoup Et il est dans la quoi contre oh, moi, ça fait peur Transoxiane ils y sont pas Parce que rien du tout Ah si parce qu'on a une trêve, d'accord C'est les derniers qui sont pas Bah mani on a une trêve Ouais, et Mamluk, on a fait la guerre contre eux vraiment récemment. Yemen me fait le... un embargo. Sans raison valable, si je puis dire. Si ce n'est qu'ils doivent me détester. va pouvoir rejoindre la koa contre moi non il peut pas c'est vrai j'ai oublié Snogar encore c'est peut-être un vassal ouais donc tu pourras pas rejoindre on va s'arrêter là pour cette vidéo pour aujourd'hui on se retrouve bientôt pour un prochain épisode